Good morning. Aleiden, nous souhaitons aujourd'hui lire une Mishnah Richard Aaron Ben Fortune Mazal et Abraham Ben Yaakov Israely sur cette étude. Prochain titre Mishah le sacrement éternel. 24 on va commencer maintenant à découvrir concrètement c'est quoi les Mahamadot. La Mishnah commence en nous disant ⁇ éloigne Mahamadot ⁇ Tels sont les Mahamadot Dans le sens où c'est quoi cette histoire des Mahamadot Comme disait le partenaire Pourquoi ils ont Instaurer les mamadot c'est quoi Alors la Mishnah explique. les fichez Neymar, parce que le Paseuk nous dit, « Tzav et Bnei Israël, ordonne au Israël, va les m et tu leur diras, « Et korbanil l'achmi le korban de mon pain quotidien, c'est-à-dire qu'en fait on parle du korban du sacrifice perpétuel. » C'est qui qui doit offrir ce korban Tout le Hame Israël. Alors quoi ?« Vichih er korbanosh karev » Est-ce que c'est concevable Comment concevoir que Corban à la dame Karev, le Corban, le sacrifice d'un homme, il est offert au Batamigdash, mais est ouais, non, Médal Gabav, et lui, il ne se tient pas à côté de lui. C'est possible que quelqu'un... Toi, tu es là en train de, de travailler, de jouer à, je sais pas quoi, regarder un match de foot, mais pendant ce temps, tu au qui te fait une capara. C'est digne, c'est comme ça qu'on fait une capara. Viens, tiens-toi à côté de ton Corban. C'est normal, c'est une règle minimale. Et bien selon ce principe, on a le... Am Israël, il a le Corban tamid une fois le matin, une fois l'après-midi, et eh bien il faut laisser, il faut prévoir un groupe de Juifs qui est à côté d'Israël, parce que les Kohanim sont occupés, les Lévim sont occupés, les Kohanim, eux, ils font la, la vodar, les Lévim, c'est eux qui chantent au Batamigdash. Il faut chanter pendant qu'on fait le Corbanot. Mais donc on apporte aussi un groupe de Bnei Israël, de, de gens du peuple d'Israël, pas Nikonim ni, ni Lévim, et qui qu se tiennent à côté du Qu'ils se tiennent à côté du, du corban pour faire la tfila. D'accord Maintenant, donc, de ce fait, à Veueno, est-ce que, donc, je reprends, Vechi, Er Corbano la Karev, qui rêve, comment concevoir qu'un corban d'un homme, il est offert au Betamigdash Veueno, mais dalgabav, et lui, il ne se tient pas à côté. Alors, de ce fait, ils ont instauré les premiers prophètes. Ça date de quand précisément C'était David ou Shmoel. Ça a parlé dans, dans la Gma, même si tu faisais les repentes ici. Que. aussi. Donc, Itkinu les premiers prophètes, ils ont instauré que. 24 mishmarot, 24, comment dire, des rondes, des groupes, que. Alcool, mishmar ou mishmar, il y avait 24 groupes de Kohanim, 24 groupes de Lévim, et 24 groupes aussi d'Israël, que. Alcool, mishmar ou mishmar, pour que chaque groupe et groupe qui apporte chaque ronde, chaque service, qui est arrivé, et eh bien, il y avait Yerushalayim, Amad une présence à Kohanim de Kohanim et de Levim et de Israélim aussi. Ok Maintenant, il Mishmar, Laalot, lorsque le Zman, la, la période du Mishmar, elle arrive, chaque, ça arrive cette semaine qu'il y a un groupe qui doit monter, un hein, des 24, et eh bien, Kohanim Levim les Kohanim et Levim, eux, ils montent à Yerushalayim. Tandis que, pour faire la Voda ou amis Tandis que Israël, chez les Bnei Israël qui étaient dans cette même ronde, eux, ils n'avaient pas besoin de au Rocheleimon. Je vais expliquer un peu un peu mieux parce que là, il y a un problème. Mais les Israël, Shabbatum Ishmael, Israël qui était de, de, ce de cette même ronde, eux, ils n'avaient pas besoin de au Rocheleimon. Mais mitkan sin larem, ils se réunissent dans leur ville, et là-bas, ils devaient lire le maase berishit, entre autres avec leurs pilotes et leurs jeunes qu'on va voir ensuite, ils devaient en plus de ça lire le Maassé les Rigites, lire la création du monde chaque jour selon la création que jamais il a créée. On verra ça plus longuement dans la Michal Kimel. Le principe est très simple, c'est pour nous apprendre que le monde, il est soutenu grâce la Bethora, à la Torah, à la Torah, à la Gimelot, à la Gimelot, à la Donc là, c'est l'Avoda. L'Avoda, c'est le service qu'on fait au la Et de ce fait, alors pour bien exprimer que le monde, la création du monde, elle tient grâce à. En Corbanot, alors on lisait la paracha de, de la façon du monde pour les Mahamadot. Plus précisément, il y a un petit problème à comprendre comment expliquer. Par rapport au groupe devenu Israël, il y avait en fait, c'était pas tout le monde qui montait à Yerushalayim. Il y en avait qui partaient dans les synagogues du quartier, ou de la ville, ils se réunissaient quand même. Et il y en avait d'autres qui partaient à Yerushalayim, ou plutôt des gens qui étaient présents à Yerushalayim, qui étaient plus proches d'Yerushalayim, qui devaient directement aller là-bas en Corbanot. En réalité, en fait, on va prendre que il y avait pour cette la semaine prochaine, euh, on a donc on va voir le, le groupe 7-8, qui donne, non, ça vient, ça salue ça, ça, ça, ça ça, ça la, la, la Torah en la garde de Montaï-Rochalim, et bien on va dire, mais vous savez quoi, ceux qui sont trop loin de Montaï-Rochalim, ceux qui sont trop loin de montaï qui peuvent monter, réunissez-vous dans votre synagogue, et là-bas vous allez prier, et pour faire la fila, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de l'Azlach, et salam.